Euh, je vais vous parler aujourd'hui de géolocalisation de précision, d'utilisation du GPS à Dinafort. Alors, un peu l'historique de ce qu'on en a fait à Dinafort, euh, de, de là où on est parti, de là où on est en maintenant, et surtout de là où on va peut-être pouvoir aller. Et évidemment, je vais parler aussi de bricolage parce que c'est toujours le bricolage dans hein, cette histoire-là. Et euh, voilà. Donc, je vais commencer par, euh, par un petit rappel du contexte à Dinafort. Pourquoi on utilise le GPS à Dinafort parce que déjà, euh, l'unité, du... alors je ne sais pas si c'est la première, hein, certainement pas, mais ça fait très longtemps qu'on utilise de la géomatique hein, et du SIG au labo. Ça a commencé euh, avec euh, le regroupement de, la... de la petite Sylvie en 2000... 2003. Je crois, hein. Et euh, dès ce moment-là, en fait, euh, l'unité a beaucoup axé sur la, la manipulation et l'utilisation des données à la composante spatiale Donc, qui dit composantes spatiale dit, euh, dès qu'on est sur le terrain, et parce que c'est la majeure partie des données qu'on mettait, c'est des données d'observation citale, des données naturalistes. Donc on essaie de faire en sorte de géolocaliser ces données-là. Euh, donc du coup, des besoins forts euh, en, en, en positionnement. Et donc on utilise. je depuis très longtemps. Alors évidemment, on est parti de loin, hein, on avait des trucs un peu archaïques à l'époque. Hein. Euh, bon, on est très vite allé, vous voyez, en 2007, on avait des, ce qui est Garmin, euh, qu'on utilise couramment, mais toujours d'ailleurs. Il y a eu une petite, une petite rupture là en 2015 alors, dans des détails hein, Sur, euh, on, a, on a changé un peu de technologie. On est, on est allé vers des choses qui sont beaucoup plus précises, mais beaucoup plus chères aussi. Et, euh, et par contre, voilà, en 2021, on s'approche de, de quelque chose. De, dont je vais vous parler en détail. En gros, on a beaucoup de besoins en termes de localisation, et c'est pour ça que depuis longtemps on dit. Et donc on a plus de 10 GPS, Alors, je vais dire en location, c'est pas en location, mais on, on, a, on, a, on est très bien fourni en appareil, vous voyez, donc, donc les classiques Garmin. on a un seul Trimble parce que c'est plus cher, et là on commence à avoir des petits, ce qu'on appelle des rubber. Voilà. Alors, ça va être vraiment un challenge, mais en une diapo, donc en moins de deux minutes, pour vous rappeler le principe du GPS, Bon, je pense que tout le monde sait à peu près. Hein. Euh, donc, Global Positioning System, c'est un système que les, que les Américains ont inventé. Qui, le principe, c'est de se localiser sur Terre sur la base d'informations envoyées euh, au-dessus de nous par des satellites. Donc, il y a une constellation de 31 satellites pour, euh, pour le GPS. Donc, le GPS, en fait, on dit Alors, c'est dire on utilise du GPS. Donc, euh, l'appareil GPS, mais en fait, dans le GPS, c'est le nom du système inventé par les les Américains, et en fait, le vrai système, hein, c'est le GNSS, on le verra juste après. En gros, alors j'ai mis des, des, des formules pour faire le malin et pour vous impressionner, mais en fait, je serais incapable capable de dire ce que c'est. Euh, c'est juste que, voilà, on, on, tout est basé sur une mesure du temps. En fait, le GPS, le satellite qui est, est, est au-dessus de nous, envoie l'heure à laquelle il a envoyé un signal, et le GPS, donc nous, sur le terrain, on, on sait à quelle heure il a reçu le signal. Donc, sachant que ça se balade à la vitesse de la lumière, en fait, on peut calculer la distance qui nous sépare entre le satellite et nous. Alors on parle de saut distance, parce que l'histoire de l'ionosphère, enfin bref, le signal est quand même relativement perturbé. Et en fait, ce qu'il faut garder juste en tête, hein, vous voyez en fait, donc, un GPS qui a le signal, euh, donc arrivé sur Terre, ben, voilà, il y a cette fameuse distance, donc ça, fait une, donc ça fait une sphère, en fait. Hein. Et pour se localiser, c'est pour ça qu'on a besoin de trois satellites minimum, pour est et juste un tout petit détail, on ne parle pas de triangulation, c'est ce qu'on a c'est de la trilatération entre les trois satellites. Voilà, ouais. j'espère que c'était assez clair. Euh, donc je vous disais, GPS, c'est ce, ce qui est apparu au début, c'est le nom qu'ont donné le, le, les, les Américains à leur système. En fait, maintenant on parle plutôt de GNSS, donc Global Navigation Satellite System, parce qu'en fait, il y a plusieurs constellations. Il y a évidemment les Américains, système historique. Mais les Russes se sont très très vite évidemment, les Chinois, et maintenant l'Europe, avec, euh, comme vous connaissez tous, j'imagine, Baidu, Galiléo, vidéo c'est les quatre grandes constellations, qui nous permettent en fait, de, bah, en gros, ce, ce que ça nous garantit, c'est que, où qu'on soit sur la Terre, on aura toujours une constellation suffisante de nous pour, pour nous envoyer des signaux euh, minimaux qu'on attend pour pouvoir se localiser. Donc ce qui est admis aussi, c'est que la précision standard, euh, en utilisant le système GNSS, c'est plus ou moins 5 mètres. Donc, on est toujours dans un cercle de rayons de 5 mètres. Donc, pour se balader euh, dans la forêt, enfin, il va à la forêt, c'est pas le bon exemple, mais pour se balader sur la route, ça nous va, d'autant plus que les GPS routiers, ils s'arrangent toujours pour qu'on soit bien sur la route. Mais nous, quand on va sur le terrain, quand on veut distinguer euh, deux arbres l'un de l'autre qui sont à moins de 1 ou 2 mètres, ben là, plus ou moins 5 mètres, on est vraiment embêté. Sachant en plus que, et ça, ça fait des, partie des tests qu'on a pu faire. C'est qu'en forêt, deux montagnes, en penture avec un couvert d'ange, euh, là, on n'est plus à 5 mètres, on est plutôt 20, 30, euh, voire plus. plus que ça. Donc, on a besoin de plus de précision. Euh, je vous ai mis un petit lien qui est vraiment utile, parce que ça, ça retrait. Tout ce que je vous ai dit avant, là, en 30 secondes, euh, vous avez beaucoup de détails là-dessus. Vous allez détaillé. Donc, on a besoin de plus de précision. Et comment on va avoir plus de précision quand on utilise un système GPS Là, on passe sur des... des c'est-à-dire, des plugins sur le LPS, si on peut dire. Euh, le RTK, je ne sais pas si vous en avez parler, c'est le Realtime Kinematic. En gros, ça veut dire que. C'est la, la diapos sur laquelle je passe passer le plus de temps. Mais j'ai quand même essayé d'aller vite, hein, c'est dit. Euh, on essaie d'entendre les règles, de, de, de, de faire en sorte de corriger ces plus ou moins Alors, comment ça marche En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on est dans la première, la première chose de base, hein, c'est quoi On doit être. Hein, dans un rayon de 50 mètres, de, pardon, attends, de 50 km avec ce qu'on appelle une base référentielle. C'est-à-dire que dans une zone voilà, de quelques dizaines de kilomètres, nous on vient de notre petit GPS hein, qui sait faire du RTK. N'importe quel GPS ne sait pas faire du RTK. C'est là où on va voir après en quoi ça nous gagnait. Et le principe, c'est que si vous prenez par n'importe quelle GPS, un petit, un petit garmin, vous le posez par terre, vous le, vous le laissez acquérir les données pendant au moins 24 heures, pendant heures, et le plus sera le mieux, il y a un moment, en force, par un système de tout bête de pondération, hein, on va arriver, on va, on va, toujours tourner et arriver au point où vraiment, cest euh, je veux dire pas exact, mais à quelques centimètres, quelques minutes près, on peut savoir où on est. Nous, sur le terrain, quand on parle, dans on ne peut pas passer 28 heures ou 24 heures ou 48 heures sur, sur un insecte pour un Donc ça, on peut le faire Et c'est ce qu'on fait pour nos fameuse station de référence. Elles sont posées à un endroit, on les fait, on, on parle de, de logging, on les fait loguer pendant au moins 24 heures, ce qui fait beaucoup de 24 heures, elles savent à peu près, à, quelques, donc, -à quelques millimètres près, où elles sont. Ce qui fait que cette station de référence, elle a capacité à tout moment d'apprécier le décalage qu'il entre le signal du satellite qu'elle reçoit et la position qu'elle connaît comme étant la, la, la bonne, la, bonne, la, bonne, la bonne localité. Ce qui fait que, via ce système vertébral, en fait, c'est un endroit de signal corrigé supplémentaire, en plus, que du signal qu'on reçoit du satellite, elle peut dire à, à ce qu'on appelle un rover, le rover, c'est le GPS qui se balade, elle peut dire à tout moment, mais voilà, écoute, là, à l'instant T, on est de recevoir un, un message de tel satellite, et en fait, il est foireux de tant de, tant de centimètres, tant de mètres, tant de, tant de avec un voilà. Quelqu'un qui sait exactement où il est, il peut dire, à tout moment, ben, de combien le signal est Et donc il envoie cette, cette trame de à tous les UPS qui se baladent. Voilà, ça c'est le principe du RTK. Alors, nous ce qu'on a pu faire en 2015, c'est qu'on a, avec Laurent Larieux et euh, toute l'équipe de terrain, fait des tests comparatifs. On s'est dit, tiens, alors, on va essayer d'évaluer, qu'est-ce que ça donne cette histoire de RTK donc, on a emprunté, on nous a gentiment prêté un super, un super GPS à celui-ci-là. Hein. Très, très cher et qui fait du RTK, parce que nous ne font pas du tout les barbines de Et on est allé en forêt et on a essayé d'évaluer dans différentes zones, de... qu quel était le gain de précision qu'on pouvait avoir avec ces fameux GPS RTK. Alors, vous voyez, ça fait pas si longtemps, hein, que l'article est en cours de rédaction. Ça fait que 6 ans. <rires> euh, on a fait des choses, hein. et en fait, on a pas vraiment oui. abouti. Tout ça pour ça. C'est pas pour trouver des excuses, mais il se trouve qu'au moment où on était quasiment prêt à faire un truc boucler, c'est là que j'ai alors juste après, que j'ai rencontré le fameux collègue de saint qui mettait en œuvre un petit équivalent, et on s'est dit que ça aurait été dommage de ne pas le tester en même temps. En tout cas, retenez juste ce qu'on a pu faire à l'époque, on a pu montrer assez facilement que le Trimble, alors Trimble, c'est un exemple, mais il y en a d'autres les cas, c'est la même chose. Euh, un, un GPS RTK, donc différentiel, euh, a vraiment beaucoup plus de précision euh, à l'utilisation qu'un qu GPS classique. Et donc on s'est dit, ben, ça vaudrait vraiment un coup, vu les besoins qu'on a, d'investir là-bas. Donc évidemment, ça coûte cher, c'est 15 000 euros, ce truc-là. Euh, là, bon, je ne vous comprends pas, mais bon, c en gros, c'est juste pour est une illustration. Mais on avait voilà, vraiment vu des différences euh, flamantes entre, entre les différents GPS. Alors, juste, il y en a trois, parce que. On avait pris le Garmin Classica, on a pris un Trimble qui fait du RTK, mais sur lequel on n'avait pas mis d'antenne déportée. C'était vraiment le système portable. Et après, on avait pris le top du top, c'est le GPS avec son antenne déportée le Et donc voilà. Euh, ouais. ouais. En tout cas, on, on considère qu'on avait trouvé qu'il y, qu y avait un gain. Et euh, donc, on l'a acheté dans le cadre d'une thèse avec euh, un peu de part. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est que, euh, après l'avoir utilisé de nombreuses années, c'est un appareil qui fait vraiment bien son job, mais par contre, hein, c'est hyper cher, c'est-à-dire que pour on a un HTK, et on est quand même plusieurs à partir de là, on a plusieurs projets dans lesquels on a des besoins ponctuels d'avoir de la précision, et, euh, et du coup, il, ben, il faut pas, battre, en fait, il faut, il faut le réserver, et puis il faut des fois, euh, c'est compliqué, on l'écrit d'abord, et en fait, on ne prend pas l'ordre. En plus, il y a un truc théorique, nous on a eu la chance, on est passé entre les groupes, parce qu'on a réussi à négocier, mais le fame, la fameuse trame corrigée-là dont je vous parlais. Elle coûte cher, hein, parce qu'il y a des gens qui la vendent aussi. C'est 3 000 euros par an. Donc, vous allez voir, si les gros GPS, ne pas. Euh, tout seul, il fait rien. À part le fait de... Alors, je ne vais pas dans les détail, On peut corriger après-coup. Mais il y a des fois, on a besoin d'être précis au moment. Donc, en fait, ça vaut vraiment très cher. Alors, il est solide, il est costaud, mais on s'aperçoit, là, il y a des caméras qui se Bon, on s'en est bien servi, on a bien inventé. Sauf que là, maintenant, euh, là, dans l'état actuel du sol, il faudrait lancer... Il faudrait c'est-à-dire, re-quinquillon, peut-être même en 2000. C'est quelque chose qui n'est pas du tout accessible à n'importe quel élément. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, après, à la même époque, hein, en 2015, je crois, c'est vraiment au moment où je faisais cette thèse-là, je sais plus si c'était un pur hasard ou pas, mais c'était un pur hasard, c'était au JDS, j'avais rencontré euh, Julien Anselin, mon collègue de Salomon d'Arthée, qui avait le même besoin, il avait besoin de, de, de cartographier des coquillots dans les champs du euh, Maroc. de copain. Et pareil, il était toujours frustré de c'est plus ou les 5 mètres. C'est-à-dire ces petits plots-là, le VGS, c'était fort, euh, quand, il, quand il plantait, ces c'est, c'est pour le VGT, hein, ça. Donc, il était au courant du RTK. Et en plus, lui, c'est vraiment C'est pour ça que j'ai mis notre image. Hein, pour les plus vieux, là, vous connaissez, je retrouve tout. En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment, euh, bah, il est vraiment hyper fort. Il cherche partout. Il est électronicien, Il est, cis, il sait tout faire, hein, bon. Et donc, il avait trouvé qu'il y avait des composants RTK qu'on pouvait acheter à pas cher aux États-Unis. Et en plus, pour l'instant, on pouvait, en gros, refaire un frivole, mais à 500 euros, au lieu de quelqu'un. Vous voyez l'ordre d'idée. Et donc, euh, donc moi, j'avais, en fait, même les 500 euros, à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas trop les moyens dans son pour faire ça. Donc, moi, en fait, j'avais juste aidé à acheter, acheter du matériel et, euh, et à, à pouvoir, en fait, essayer de tester euh, ces entraînements. Donc là, je, je suis désolé, je ne vous commande pas de ça, mais là, en fait, ça reprend un peu le, ce que je vous ai dit avant. cest à qu'on a le GPS classique. On peut faire en mode différentiel, alors, bon, on ne s'en va pas. Là, vous ne voyez pas pour ce qui est dans la salle, mais Julien, c'est. C'est le grand qui est pensé, donc il a pas de loin. Et euh, voilà, et donc ce que je vous dire, après... Ah oui, alors, du coup, ça, c'est le premier test qu'a fait Julien. Une fois qu'il a fait son. Une fois qu'il a fait son lancer, on va Ah oui, pardon, c'est pas bon. Ah, doute. Bon, pardon, c'est pas grave. Euh, avec Julien, sur Paris, en 2018, on a, on a fabriqué une antenne, euh, donc sur le même principal. On a fait une antenne. Ah, voilà, on revient en rien. C'est hyper bon. Voilà, voilà, ça, il faut monter un peu dans le premier, mais ça, c'est l'antenne qu'il avait fabriquée. Euh, qui plus juste pour ça. Donc voilà, on est allé à la Réunion, avec un collègue de l'IFREMER, qui avait des bottles de Paris, mais pour faire sa mère. Et donc, on avait reproduit le euh, même système. Euh, et on avait embarqué ça dans une antenne. Il est juste monté. Ça, c'était un... un sur la plage de la Réunion, on s'était baladé en écrivant, et en fait, une fois qu'on a posé les points, c'était assez impressionnant. On a fait la même chose sur une petite table, en dessinant le logo, etc. Je vous bref, à chaque fois, on était assez bluffés de la précision. Alors, ce qui a vraiment tout changé, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'en 2019, le platige des hommes a été constitué. Et donc, on a fait en sorte que Santibed devient un des projets publics, ce qui fait qu'on a pu financer certaines choses. Et c'était un peu le, le problème je le sort de On avait du mal à trouver enfin, Julien avait, il avait des soucis pour, pour financer un peu ces, ces bricolages. Et en fait, on a, on a, on a, on a réussi à capter des de, de financements pour euh, non seulement tester les, ces, euh, ces, ces appareils que j'ai pu fabriquer, et en plus, surtout, on a pu, on peut mettre, en place, on a pu mettre en place une, une formation pour euh, apprendre à n'importe qui, les gens qui envie, à, à, à construire ces fameuses de, de antennes. On peut dire ces GPS, mais finalement, on appelle maintenant des antennes, hein, parce que vous allez voir, il y a deux aspects. Il y a des antennes référentielles, il y a ce qu'on appelle des robots, des etc. En gros, se, donc, Du coup, ce qui fait que en fait, l'idée, c'était de dire à des gens, voilà, on vous explique comment monter euh, un GPS une GPS RTK, une antenne RTK. On vous fournit des matériel, parce que bien, ces financements, on avait fait aussi acheter le matériel, parce c'est de l'ordre de 500 euros. Et ce qui fait qu'en fait, les gens, s'ils sont repartis, avec la connaissance pour monter ces bazins, on leur dit, mais en échange, vous allez les monter chez vous et vous allez mettre à disposition le signal. Ce qui fait que c'était un moyen de constituer un réseau d'antennes, le fameux 3 euros par an, là, que des opérateurs privés ont pris la peine de le monter, mais il y a très longtemps, ils ont mis aussi des antennes partout, en disant, voilà, moi j'ai un réseau de signal corrigé, je vous le vends. Donc nous, on a fait un peu la même chose, mais évidemment, de manière, de manière ouverte et gratuite Alors ça, voilà, super, ça marche. Voilà, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est un réseau, Alors ça, c'est Julien ça je là. Ce qui fait que pendant, pendant un an ou deux, il y avait trois hôtels et après, à partir du à moment où, où la formation se fait, clac, dans la foulée, en fait, il y a plein d'antennes Donc là, c'est un intervalle de deux ans. Ça pas tout à fait un an et demi. Et du coup, un an et demi, on a réussi à couvrir quasiment, vous voyez. On a réussi à quasi, quasiment couvrir le, le, le territoire métropolitain euh, avec des antennes euh, autonomes, donc, euh, qui sont la plupart du temps gérées par des, par des gens, euh, alors soit des privés, parce qu'on a invité euh, des publics, hein, parce que c'est souvent des agriculteurs qui font ça, et y compris des, ben, des instituts. Nous, alors, à Vinatoire, on en a installé avec la région, on a déjà installé deux bases, hein, on va en installer certainement deux autres plus. Voilà. Donc en gros, euh, ben, le réseau c'est assez.. Euh, de manière assez fulgurante, c'est constitué, donc c'était un ça, ça plaisir de voir qu'il qu y avait vraiment de bonheur. Et ce qui fait qu'en 2021, on a pu aussi à, à nouveau, on a fait une deuxième formation, où là on a un peu plus insisté sur l'exploitation du réseau, plus qu'il était quasiment constitué, on s'est plutôt axé sur euh, comment les gens peuvent bénéficier de ça, donc plutôt rover et exploitation des signaux Voilà, on a refait des, on a refait des, des, des, des petits workshops à... Hein, alors, pas, à la auquel, euh, auxquelles a participé. Et, euh, et voilà, et donc, du coup, Centipede, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est On a plus de 200 bases référentielles, donc c'est des petits points d'air qu'on va voir, vous voyez, il y a encore des petits de moins, euh, On a surtout, euh, alors, cluster. qu'est-ce que c'est le cluster C'est, euh, on va dire, c'est un serveur qui va centraliser tous les signaux transmis par chaque antenne et les redistribuer via le seul point d'antenne. Ce qui fait que vous, avec votre appareil, si vous voulez vous connecter à Centipede, vous avez juste une seule adresse, vous connectez au cluster sans et puis là, après je vous vous dire, je veux telle antenne, telle antenne, telle antenne. -tel, tel -tel. Et là, je peux vous dire, d'ailleurs, c'est tout frais, euh, ça date de hier. Julien a enfin réussi à faire en sorte que maintenant, parce que jusqu'à présent, si vous étiez vers Toulouse, il fallait vous connecter au vos sans et dire, ben, je vais me connecter à telle antenne. Il fallait écrire le nom de l'antenne, vous aviez repéré pour répondre à plus près de vous. Et là, maintenant, il y aura même plus d'informations. cest lui va bah, automatiquement calculer où vous êtes, va vous, vous dire, tiens, tout t'envoies le signal de l'antenne avec moi. Et ça, c'est super avancé. Euh, voilà, donc il y a un forum, il y a une grosse communauté qui s'est créée derrière. En fait, il y a, je ne sais plus, plusieurs centaines de personnes qui participent. Donc, je ne les ai pas cités. Il y a, il y a même des gens qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup aidé Julien, des gens d'OpenStreetMap, de, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en ça, mais qui sont très engagés là-dedans. Et après, là, ça commence à vraiment, vraiment exploser. Il y a des pays d'Europe qui nous appellent, hein, qui ont, en fait, veulent participer à ce projet-là. Voilà, c'est vraiment une, une vraie success story. Ça, ça a bien, bien pris et ça marche très bien. Et d'autant, encore hein, une fois, parce que, parce que je viens derrière avec très très moteur, très rapide, il fait des choses nouvelles tout le temps. Voilà, ça c'est le, le prototype de, de Robert qui l'a créé, tout récemment Donc là, c'est sur la base de plan 3D. Euh, de plan 3D. Et euh, voilà, tout est passagé. Alors, en fait, du, du, alors je ne vous l'avais pas bien vu tout à l'heure, mais donc de trois Ah, c'est ça, je vais faire. Je vous l'amènerai juste avant les questions. j'ai ai fait un, un moment. Voilà, bref, on est arrivé sur un truc qui est très compact qui marche sur bien. Et surtout, il a mis en place une base de données de l'ordre, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur centre peut bénéficier de s'il fait l'acquisition de points, il peut les envoyer automatiquement sur une base de données centrale et les récupérer tout le temps. Nous, ça fait du coup une base centralisée de poids. C'est minutes, lutte de la place. Donc sortifète métaphore. Là je vais vous montrer, je vais vous parler en fait en détail de. Enfin pas en détail du tout, mais je vais vous dire en fait, qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'à présent sur, sur la base de l'utilisation de centimètres, Donc, une de très mains personnes qui s'est portée volontaire pour, pour utiliser ça, c'est euh, Fabien, à, au travers de son projet Boniforme, qui consiste en, en, en, à la grosse bouchée, à localiser des cavités basses en forêt, plein d'autres choses. En gros, l'idée, c'était pareil. Son besoin, c'était de pouvoir aller et revenir sur des individus, dans des arbres, sur lesquels il allez aurait des cavités. Et donc, on besoin, évidemment, d'être ouvert encore une fois le plus précis possible pour arriver à de ça. Et donc, euh, on en a profité surtout, et c'est pour ça que c'était chouette qu'il soit volontaire pour ça. On a profité pour pouvoir tester. Alors, on a relancé un test, le même que je vous ai montré pendant la fin de mais là, de façon un peu plus tardé. On a profité euh, de, de la puissance statistique de Fabien, qui nous a mis en place un protocole, justement, assez facile à mettre en avant pour pour être sûr la fin, on, on soit en capacité justement à, à évaluer les différences, des différents appareils. Ce qui fait que là, cette fois-ci, on a pu intégrer Centipel dans la boucle, donc on a retesté Garmin Trimble Centipel, donc euh, classique, RTK propriétaire euh, on va dire, et RTK euh, Open source open, open, open Hardware. Et voilà, et donc on a pu refaire ça, donc l'application, alors là on, a, là, on est allé quasiment au bout, pas encore fini, mais bon, on n'y trouve pas loin. Et voilà, l'idée c'est de faire une publication là-dessus. Euh, ça, je vous montrerai tout à l'heure en c'est une type d'appareil utiliser, donc c'est assez compact. Euh, je vous ai mis quelques images, donc c'est d'ailleurs qui, qui les a préparées. Donc si vous avez des questions après, c'est euh, bon, Cécile qui est le bon voilà. Et donc, en bref, vous l'ai pas dit, tout se passe en, vous pas dit, se passe en résine et en bléforme, donc une, une forêt assez vaste, dans laquelle il y a un ensemble de, de placettes. Et là vous voyez en fait, c'est le résultat des, des points qu'on a pu acquérir sur chaque arbre. Donc il y a 10 arbres sur lesquels on revient 10 fois avec chaque appareil. Là, avec chaque appareil, on va faire une acquisition de 1 minute au pied de l'arbre au même endroit. C'est fait qu'après on a reste de nuages de points, vous voyez. Et alors, ne me demandez pas comment, ni, ni voilà ni avec euh, formule mathématique, mais ça paraît, peut, je ne sais pas si, euh, si comme il y en a, mais on va répondre la question. Et voilà, en tout cas, on a encore une fois montré que non seulement euh, le RTK était plus évidemment plus précis que le GPS classique, et en plus de ça, et ça c'est ce qui nous a fait beaucoup plaisir, c'est que euh, c'est c'est que le Trimble, enfin le Centiped, la technologie Centipède est au moins aussi bonne, sinon meilleure parfois, que Trimble. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est ça vraiment qu'on veut montrer, c'est que l'appareil qui vaut 15 000 euros. Coûte très cher et qui nous oblige à passer par des ronds, en fait, on peut faire la même chose avec un, un appareil qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Ça, c'est le super message, et surtout pour essayer de transmettre à toutes les unités de recherche. Parce que beaucoup se privent de cette, de, de cette technologie-là parce qu'il parce qu y a un coût d'accès. Euh, voilà, il y a un de aussi qui a testé, euh, qui a associé euh, la solution de il a acheté le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure, hein. donc sur la, sur la vigne. Alors, en plus, les amateurs font avec beaucoup investi sur ce sur le Trimble et avait, avait fait comme euh, Johanna à l'époque hein, pendant sa tête s'en est beaucoup servi. Donc il a fait des tests de son côté et il arrive aussi un peu aux mêmes conclusions. Alors évidemment, un truc dont je vous ai pas parlé, mais c'est que le signal RTK que ce soit propriétaire ou euh, tel qu'on le fait nous, il passe, la, la trempe origine passe par euh, le réseau 3G, 4G, le réseau téléphonique. Donc évidemment, et vous vous rappelez de la part, hein, il y a des zones blanches et la plupart des temps, les zones blanches, elles sont dues au fait que c'est des zones blanches téléphoniques que le signal projet ne passe pas. Vous allez voir en fonction, on essaie d'aller voir ça. Donc voilà, ce qu'il a, a montré euh, assez vite, euh, c'est que quand ça passe bien, ben, voilà, on est à, à, en gros autour du centimètre. Hein. Si par contre ça se dégrade en termes de réception TV, ben, bon, on l'a mais Et ceci dit, on reste dans des choses qui sont quand même, vous voyez, à au hein, réseau de 5 mètres, hein. euh, on, on est quand même très très très bien. Voilà, ce qui est très pratique aussi, c'est que donc, le rover, ce qu'on appelle le rover, c'est quelque chose qui est très compact et qui s'associe en fait, qui n'a pas d'interface. L'interface c'est votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur. Voilà. C'est ça qui est extrêmement pratique aussi. Vous partez, vous avez un existant en termes d'appareil mobile, vous ne faites que continuer à utiliser ça et vous y greffez ce petit rover hein, qui va faire office de, de plus de GPS, en voilà. C'est très maniable, c'est très petit, c'est assez solide, c'est assez pratique. Par contre, évidemment, c'est le smartphone qui supporte l'autonomie. Donc il faut avoir un, un sporting avec un année, je ne sais pas, mais avec soit une grosse partie, soit il faut penser à la département. Bon, en gros, les premiers retours, c'est que c'est quand même quelque chose qui est vraiment fâcheux. Voilà, j'ai presque fini, je suis vraiment en Je vais terminer avec euh, les perspectives qu'on a actuellement. Alors ça va être très très vite hein, parce que je vous dis, là, j'ai même ma hier quand on dit qu'est-ce qu'on truc. ça va toujours vers du mieux, c'est ça qui est chouette. Mais en gros, nous, de notre côté, à l'infort, on aimerait, avec Fabien, enfin, déjà finir le comparatif et faire cette fameuse publication que Laurent a rieux à vie, attend depuis, hein, depuis des années maintenant, le et, euh, et surtout, on voudrait faire ces fameux tests en zone blanche. Alors, en fait, il y a un truc sur lequel on on, on, beaucoup, euh, on beaucoup, et notamment, euh, on a le port national des Pyrénées qui, qui est dans la boucle, avec nous. On voudrait faire en sorte de ne plus envoyer ce train de par le réseau web, par la classe, mais par le sien radio. Et il se trouve qu'à la dernière information qu'on a à notre temps, voilà, il y avait une personne qui était radio amateur, qui hyper hypercalait là-dessus, qui nous Oh, ça va être super facile. Euh, donc nous, on va le voir avec ça, lui. Et ça, ça permettrait vraiment de finir de couvrir les réseaux web, et notamment nos zones d'études en Alpine, où là, on est souvent, on était parfait. Voilà, On pourrait aussi tester aussi, j'appelle ça un rover-to-rover, mais faire en sorte que le, les petits rovers, on, on peut les faire basculer en, en mode antenne référentielle ou en mode euh, qui se déplace. Et ça, on peut assez facilement, sur une zone restreinte, dire, tiens, on pose un rover, lui, il va faire office de, de base référentielle, il parle à notre deuxième rover qui vise dans la zone. Donc ça, il y a des choses qu'on peut faire. Voilà, j'ai atteint et dépassé le temps, donc je m'arrête là. Et, euh, et, et merci beaucoup pour votre attention. Et je vais aller chercher le euh, matériel signé. Merci, merci de, je vais arrêter l'enregistrement. La, la...